C'est Winman, content de vous voir. Euh, Aujourd'hui, on va regarder l'évolution de ma moustache. Aussi, l'évolution de ma nouvelle grow dans ma tente, là, deux pieds par deux pieds, par cinq pieds de pouces de haut. Mes quatre euh, Wet Panties. Wet Panties, c'est la variété. C'est comment on fait ça du Wet Panties? Ben, c'est du French Panties mélangé en Blueberry French Toast. Donc, c'est un cadeau euh, de... Root Base et ces graines de cannabis là proviennent de Blue Dream King BDK Blue Dream King génétique donc euh, on peut aller voir le BDK génétique sur Instagram on va aller voir Root Base aussi sur Instagram donc moi je vais m'allumer un petit pink couche de San Raphaël avec les fameux contenants bleus la fameuse vidéo que j'avais faite en anglais Plusieurs personnes voudraient que je la fasse en français. On va voir si c'est possible. Donc, euh, soyez attentifs dans cette tente-là. Là, la lumière, c'est une SF1000 de Spider Farmer. Euh, vraiment, c'est quatre fois euh, plus petit que mon autre lumière, la SF4000. Donc, euh, petite tente, petite lumière. Vraiment hâte de voir le résultat. C'est très différent. Euh, je vais essayer de pas répéter les mêmes erreurs. Euh, de ma première grow, euh, on se rappelle là, que j'ai été au moins le 30 jours en retard euh, dans ma première grow, euh, certaines occasions trop d'eau, ça leur ralenti euh, la croissance de mes plants, euh, plein de petits détails comme ça. Là présentement, euh, ils ont poussé trop vite euh, à cause de la lumière était pas assez forte, et là les plants veulent vraiment aller chercher la lumière. Donc euh, j'ai attaché j'ai aussi topé, topé. Là, c'est enlevé le petit morceau au milieu. Là, en tout cas, je ne sais pas si vous le savez. Je vous montrerai ça à un moment donné. J'ai les ai topé, j'ai les ai attaché. Euh, ça l'a euh, vraiment amélioré euh, ce qu'il en était. Euh, il y a eu des nouvelles pousses. Les euh, tops que j'ai enlevés, ça a vraiment été... Euh, bon. Sauf un plan. Il y a un plan qui est un petit peu ralenti. Comme je vous dis, je vais essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. Je suis en train de paniquer. Euh, J'ai trop arrosé, pas assez arrosé. En tout cas, de l'eau, il y en a. Depuis les 24 euh, dernières heures, c'est un petit peu amélioré. Mais il est vraiment différent des trois autres. Donc, euh, je vais continuer mon pinkouche tranquillement. Et puis, euh, donnez un pouce à la vidéo, écrivez un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, là, d'une SF-1000. Est-ce que vous connaissez ça, ce genre de lumière-là, cette force-là? Avec une petite tente. Comme je vous dis, je pars avec quatre plants, mais... C'est des graines naturelles, c'est pas des graines féminisées. Donc, il va peut-être avoir des plants mâles quand je vais commencer la floraison. Ou <coughs> Aussitôt qu'on sait que c'est des mâles, on les enlève. On n'a pas besoin de ça présentement chez Winman. Euh, on veut des femelles. J'espère en avoir au moins 50%, 2 sur 4. On va voir ce que ça va donner. J'espère que... Celui qui est faible, ce ne sera pas euh, une femelle, parce que ce parce ne que sera pas un super performant plan, j'imagine. Il tire de la patte. Alright, on va aller voir ça là, de plus près. Ma nouvelle groupe avec mes 4 wet panties. À tantôt. Alright gang, on est de retour avec la Spider Farmer, ma tante. deux pieds par deux pieds, 5 pieds 3 pouces de hauteur. Et voici mes 4 Wet Panties, la variété Wet Panties et ma superbe lumière SF 1000. Donc, quatre fois plus petite que mon ancienne Grow. C'est vraiment une petite tente. Euh, écoutez, j'ai mis 4 plants, On le sait, c des, euh, ce ne sont pas des graines de cannabis féminisées. Ce sont des graines de cannabis régulières. Donc, peut-être un mâle, peut-être deux mâles pas plus, j'aimerais vraiment avoir au moins deux femelles, on sait que c'est les femelles là, qui nous donnent les cocottes, donc euh, il y a trois plans qui vont très bien, je les ai attachés ici, là, pour vraiment, euh, ils ont monté vraiment trop vite, ma lumière, je ne la connais pas beaucoup, c'est vraiment moins fort qu'une SF 4000, donc présentement l'intensité, je l'ai mis à 100%, et elle est à 24 pouces de mes plans, donc, en les accrochant comme ça, là, ça les a forcés à, à pousser autrement. Euh, J'ai coupé le, la tête ici. Ça fait deux, deux têtes. Et puis, ici, j'espère que ça va pousser un petit peu plus, là, ces deux morceaux-là, ici. Là, ici, il va très bien. Deux morceaux, ici, j'espère qu'ils vont monter. Ça, ici, j'espère que ça va monter. Je l'ai attaché. On voit ici la courbe travaille très fort là, pour monter le plan. Ça l'a vraiment ralenti. Wet Penties numéro 4, là, mon plus beau. Il grandit très bien. Il est ralenti en l'attachant. Et le Wet Pentease numéro 1, euh, il va moins bien. Les feuilles là, euh, ils ont l'air moins en santé, moins contentes. Peut-être un petit peu trop d'eau, je les ai toutes arrosées. Il y a quand même deux bonnes tiges ici. Mais ça, ici, ça ne pousse pas beaucoup. On l'a bien attaché. Donc, on voit la courbe, là. Le plant veut vraiment aller vers la lumière. Les plantes veulent, veulent vraiment remonter. Regardez celle-là ici, comment elle est courbée. Il est vraiment, vraiment penché, là, la, la tige. J'étais vraiment sur ce sens-là pour ralentir, là, sa croissance, j'avais pas mis la lumière assez forte, donc les plants là, ils poussaient très rapidement, ils, ils voulaient, ils couraient après la lumière. Là, j'ai mis la lumière plus forte. J'ai euh, baissé la lumière, je pense de un ou quelques pouces. Donc euh, le, le plus proche recommandé, le 24 pouces. Présentement, ça va bien. Présentement, ça va bien. Peut-être que lui ici, là, on va essayer de de peut-être le rattacher, on va peut-être essayer de faire quelque chose, là, ou le, le... On va voir ce que ça donne, mais celui-là ici, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est à cause qu'il manque d'engrais. J'ai pas encore donné d'engrais, j'ai juste donné de l'eau. Euh, cette terre-là, là, là c'est de la vieille terre, là. Il euh, y a peut-être un petit peu d'engrais dans cette terre-là, ça a été de la terre mélangée, là. Euh, il n'y a pas d'engrais beaucoup là-dedans. Je, un... Je pense que c'est de la terre neuve, ça. En tout cas, donc ça va très bien avec les Wet Panties. Quatre phénotypes. On va voir si c'est des mâles des femelles. On va savoir ça seulement quand on va tourner sans floraison. Au moment où on va tourner la lumière en 12-12, on sait que maintenant la lumière est en 18-6. Et euh, on va regarder la croissance là, de mes plants. On va ajuster la hauteur de la lumière en conséquence. Donc, une très belle évolution là, des 4 Wet Panties. Donne un pouce à la vidéo. On dit bye bye à la SF1000. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, gang.